Salut mes beautés J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous montrer les nouveautés de SHEIN comme je vous ai promis dans le hall précédent, je vous ai dit qu'il va y avoir un autre qui va suivre avec plein de nouveautés et plein de beaux articles de vraiment des belles choses et surtout il y aura un lookbook à la fin par ma petite princesse Cyrine puisque Shein ont intégré le côté enfant, bébé, homme aussi dans leur site donc euh, je trouve que c'est vraiment génial il y a vraiment de très très belles pièces donc je vous laisse découvrir euh, ce que j'ai pu euh, dénicher euh, ce mois-ci euh, je vais commencer avec euh, ce que je porte maintenant donc comme vous pouvez le voir c'est une robe tunique elle est vraiment belle euh, très légère je trouve, euh, j'aime beaucoup le noir, mais le fait qu'il y ait des, des fleurs et tout ça, ça, fait, ça donne le côté frais d'été et printemps, etc. Et j'aime beaucoup. Euh, quand vous me voyez porter, quand vous voyez, euh, si vous me voyez en train de porter cette tenue, sachez que c'est uniquement pour vous faire des try-on, pour pas gâcher le côté, euh, voilà, pour que vous puissiez voir les articles euh, bien comme ça, bien portés, etc. Pour ne pas gâcher le col, etc. avec mon hijab. Je mets un col roulé avec le turban, comme ça, ça vous donnera une meilleure Donc euh, comme je vous disais, ça c'est une tunique euh, que j'ai adorée, franchement elle est très belle. Le tissu c'est une sorte de crêpe, franchement elle est très très agréable à porter en été et je trouve qu'elle est très fraîche. On passe tout de suite au deuxième article. Alors deuxième article, c'est ce que vous voyez là, c'est cette chemise là, une sorte de crêpe, mais je trouve que le tissu tient assez chaud, j'ai pas l'impression que mon corps est en train de respirer, j'étouffe dedans. Euh, C'est dommage parce que j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la coupe. Je l'ai pris en taille M et je trouve qu'elle fit super bien, que ce soit au niveau des manches ou au niveau des épaules, ou au niveau de la poitrine, ou de la largeur. Donc vous le mettez comme ça et euh, voilà, vous faites un petit nœud ici et ça fait un peu col Mao. Je trouve qu'elle est super jolie. Par contre, le tissu n'est pas très très confortable. Donc euh, j'ai pris aussi ce pantalon que vous êtes en train de voir sur moi. C'est clair, je n'ai pas les portés ensemble. Je trouve que euh, la chemise fitterait plus avec du bleu marine qu'avec ce bleu là. Mais euh, c'est juste histoire de vous montrer le pantalon. Alors le pantalon, il est juste super, très agréable à porter. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information, Comme ça, vous pouvez voir aussi la taille que j'ai pris. Donc il est bleu comme ça, avec des petits boutons et euh, des, des poches. Euh, je me sens très très bien dedans. Et euh... Avec des talents c'est super, des demi-talents je dirais c'est vraiment super, nickel, rien à dire pour la longueur. Donc j'ai forcément le porter avec des sandales de ce style-là, de ce genre, euh, demi-talent, ça fit parfaitement et je suis très très bien dedans. Les sandales aussi je les ai pris sur le site SHEIN et elles sont topissimes, l'année passée j'avais pris toutes les couleurs, cette année j'en ai encore pris, elles sont... Vraiment. Maintenant, je vous présente une chemise rouge, comme vous pouvez le voir, un peu bordeaux. J'aime beaucoup la coupe. Elle est large et vraiment très ample. J'aime beaucoup la longueur des manches, la longueur derrière comme ça et même devant. Le seul truc qui me dérange, c'est bien les boutons. Le tissu est nickel, parfait pour l'été. Euh, franchement, on ne transpire pas dedans. On, est, on, est bien, on respire bien. Par contre, euh, les boutons sont vraiment cheap. Donc, c'est la seule chose que je vais changer, c'est bien les boutons. Et euh, je porterai volontiers cet article... Franchement, il est trop beau. Donc là, ce que vous pouvez voir aussi en bas, j'ai un pantalon un peu palazzo style palazzo qui est assez large avec des poches sur les côtés et une sorte de ceinture au niveau de la taille. Donc, euh, il est noir. Même, avec, euh, voilà, même quand je porte quelque chose de, de, de bas, la longueur est parfaite. Je ne peux pas vous montrer la longueur voilà, vu la position de la caméra, je suis vraiment désolée. Donc euh, voilà, le seul truc qui me dérange, c'est qu'au niveau de la taille, c'est un tout petit peu serré. Peut-être que c'est dû à mon ventre après mon accouchement qui n'est pas euh, rentré entièrement. Donc je vais essayer de faire rentrer mon ventre. Mais voilà, c'est juste un petit souci de d'un demi-centimètre, on va dire, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, le pantalon est vraiment génial. J'ai un dans le même style en bleu marine que j'ai eu à Zara pour je ne sais pas combien. Et franchement, je le porterai volontiers cet été. Je me sens très très bien dedans. Comme vous pouvez le voir derrière aussi, il est assez large. On est très à l'aise dans un truc pareil quand on est voilé. Côté combinaison, j'ai deux combinaisons à vous présenter. La première, c'est celle que vous voyez sur moi, que j'aime pas du tout. Euh, je sais pas, j'aime beaucoup les motifs. J'aurais aimé que ça soit à ma taille, mais malheureusement, je la trouve très très grande, que ce soit au niveau de la poitrine ou euh, ici au niveau du, du ventre. Donc voilà, ça fait des grimaces, la longueur. Alors n'en parlons même pas, je dois vraiment couper, etc. Donc c'est quelque chose qui euh, n'est pas du tout à ma taille et que je regrette énormément. Donc je passe à la deuxième. Deuxième combinaison c'est celle que je porte là que vous voyez sur moi, que j'aime énormément, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la coupe, les motifs, elle est bien fraîche, elle est très agréable à porter, Donc vous pouvez la voir derrière comme ça et je compte évidemment la porter soit avec un kimono ou soit avec un blazer mais j'aime beaucoup que ce soit euh, la coupe euh, du, du bas ou du haut, franchement elle est vraiment magnifique celle-là, c'est un vrai top, rien à dire. Alors ne rigolez surtout pas, mais ce que vous voyez sur moi là c'est censé être une robe que je comptais porter euh, sous mes abeilles. Mais euh, j'ai reçu ce truc là, je ressemble à un, à un boudin dedans. Euh, franchement c'est l'horreur, le tissu vraiment, vous voyez c'est cheap. Je ne sais pas c'est quoi ce truc, c'est poubelle, direction poubelle assurée, ça c'est clair. Euh, tout ce qui reste c'est des flops, donc euh, je vais vous montrer le premier flop, c'est un pantalon soi-disant. Euh, qui est censé être une copie de celui de Zara. Donc j'ai reçu ce truc, voilà, qui ressemble plus à un survêtement. Je sais pas c'est quoi ce truc. Euh, je, je crois que ce n'est pas ma taille déjà. Euh, forcément, je ne vais pas le porter. C'est l'horreur. J'ai reçu aussi ce pantalon-là. Euh, la taille aussi ne convient pas. Ce n'est pas la taille, c'est la coupe qui est vraiment bizarre et qui me rend petite je trouve euh, un autre noir comme vous pouvez le voir c'est une sorte de jean mais c'est le jean là où on respire pas du tout et puis au final j'ai reçu ce, ce truc là ce pantalon qui est censé être un pantalon mais qui ne l'est pas vraiment puisque euh, c'est un truc hyper hyper transparent J'aime beaucoup la couleur, le tissu et tout, mais il est hyper transparent et euh, assez court. et Il m'arrive bah, au-dessus de la cheville, donc c'est quelque chose que je ne peux pas porter. Voilà. J'ai pris aussi une paire de chaussures, comme vous pouvez la voir. Vous allez la voir sur moi dans le prochain lookbook. Et ça, c'est clair et net. Elle est vraiment top. Et puis au final, euh, j'ai pris des pinceaux comme ceci du site chinois, une série de pinceaux. Parce que vous étiez nombreuses à me demander ce que j'en pense réellement des pinceaux qui ne sont pas chers, des sites chinois. Euh, parce que j'ai l'habitude quand je fais des tutos, je vous parle souvent des MAC ou Sigma ou encore Zoeva mais je ne vous ai jamais parlé des pinceaux comme ça, J'ai jamais utilisé ça devant vous donc j'essaierai de vous faire un petit tuto prochainement pour vous montrer le rendu avec ce genre de pinceau J'espère que le lookbook qui va suivre présenté par ma, ma petite puce sirine va vous plaire si vous avez aimé n'hésitez pas à nous encourager toutes les deux avec un like et je vous ferai plein de lookbooks prochainement côté fille, bébé, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye <musique>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 se venna how